Bonjour, aujourd'hui on va faire ce, ce point et là je suis en train de faire euh, un bandeau ou headband. Regardez, je suis en train de travailler dessus et je vais faire un, un bandeau avec un, avec un nœud. Je, je le mettrai dans ma chaîne après. Mais maintenant on va commencer par comment faire ce point là. Vous voulez savoir ou restez avec moi Bonjour, pour faire ce point, on aura besoin de faire un nombre de mailles multiple de 4. Je commence donc par faire un nœud. Voilà, j'ai fait mon nœud et je vais faire 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Une fois que j'ai mes 16 mailles, je saute les trois premières. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, je vais faire trois brides. Voilà. Dans la quatrième, je fais une bride. Deux brides. Et la troisième bride. Je saute trois mailles, une, deux, trois, et dans la quatrième, je vais faire encore trois brides. Une, deux, et la troisième bride. Je compte une, deux, trois, et dans la quatrième, je fais encore une fois trois brides. Donc, la, le premier rang, on commence par euh, sauter trois mailles, et on fait trois brides dans la quatrième, et ainsi de suite, tout le long du rang. La dernière maille, on va faire que deux brides. Voilà, vous avez trois brides. Il nous reste une, deux, trois, quatre mailles. Donc je saute les trois et dans la quatrième je ne vais pas faire les trois brides, je vais faire que deux. Le, les rangs vont toujours commencer par trois brides et se terminer par deux brides. Voilà. Et là je vais faire trois maille chaîne. J'ai dit peut-être trois brides, mais c'est trois mailles chaînettes. Le rang se commence par trois mailles chaînettes, se termine par deux brides. Donc, dans le deuxième rang, qu'est-ce qu'on va faire On va aller dans l'espace. Cet espace-là, on va faire une bride. Une première bride normale. La deuxième bride on va aller sur les trois mailles là qu'on avait laissé dans le premier rang et on va dans celle du milieu la deuxième et on va piquer le crochet on va piquer le crochet voilà la première la deuxième et la troisième dans la deuxième je pique et j'essaie de prendre les deux brins les deux brins supérieurs je tire le fil je tire mon fil et je tire jusqu'à atteindre la taille de, de, de la première bride et je laisse tomber deux. Je continue la bride normale. Hein? Et je continue comme une bride normale. La troisième bride, je vais la mettre. Je fais attention, je fais comme ça. Et je cherche l'espace. Je, je vais, je vais pas ici, mais dans l'espace. L'espace qui était avant, qui était vide. Donc, et je fais une bride normale. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour le, le, la prochaine, donc là, je saute les trois brides et je vais dans l'espace. Je fais une bride normale dans l'espace et la deuxième bride sera dans la maille du milieu, ce sera dans celle-là. Et puis la troisième bride sera dans l'espace. Donc dans le même espace, on fait une bride normale, une bride sur le, le rond d'avant, hein, sur, la, la, sur le, la, la maille chaînette du milieu et la troisième bride sera dans l'espace, voilà. Je fais une, ma première bride, pardon je dois prendre les deux brins, donc, je fais ma première bride normale, je prends le fil et puis je vais chercher une, deux, trois dans la maille du milieu et j'essaie de prendre les deux brins. Le premier rang, les autres rangs, ça va être plus facile, donc j'introduis mais je tire et je tire jusqu'à atteindre la taille des autres, de l'autre bride. Je laisse tomber deux, deux mailles et puis les deux dernières mailles. Je prends le fil et puis je vais dans l'espace. Hein, dans l'espace, il faut le faire comme ça pour voir l'espace. Je vais dans l'espace que j'avais dans l'autre rang et je fais une bride normale. Voilà ce que ça donne. Je continue comme ça, je fais la même chose ici normal bride dans l'espace dans la maille d'avant je tire je continue normalement et puis dans l'espace je fais une troisième bride la fin du rang je vais je les je saute les trois brides et je vais dans cet espace là dans l'espace entre les, les trois mailles en l'air et les, et, les, et les brides donc, dans cet espace, je vais faire, comme on avait dit, deux brides. Deux brides normales. Euh, C'est ce que j'avais dit au début. On commence le rang par trois mailles chaînettes et on termine par deux brides normales. Voilà. Je fais mes trois mailles chaînettes. Je tourne mon travail et je recommence. Donc, dans l'espace... Je prends le fil et dans l'espace, je vais aller faire une bride normale. Je prends le fil et puis là, sur les trois brides, hein, sur les trois brides, là c'est plus facile. Je vais dans celle du milieu et je fais une bride. Voilà. Et la troisième, hein, je fais attention pour aller dans l'espace, dans le même espace et ma troisième bride. Voilà. Je refais la même chose, une bride normale. Je vais aller chercher mon fil et je prends le fil. Et je vais aller chercher la, la troisième bride hein? j'ai la première la deuxième et la troisième la deuxième elle est là donc je vais sous les deux bras et je tire je tire pour que ma maille atteigne la hauteur de la première bride et je continue comme pour une bride normale je prends le fil et je vais faire la troisième bride dans l'espace et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et là à la fin du rang comme on avait dit on saute les trois brides on va dans l'espace entre les trois mailles chaînes et les trois brides dans cet espace et on fait deux brides C'est un joli point que l'on peut faire pour faire une écharpe, euh, une couverture pour bébé, euh, je sais pas, plusieurs utilisations. Un joli point, très facile, qui consomme pas beaucoup de laine. Voilà. Et donc et la même chose. Là, on refait ce qu'on avait fait dans les autres rangs. Donc une bride normale maille chaînette puis on, on saute les deux brides on va dans, dans l'espace toujours dans l'espace on fait la première bride et puis je vais dans je prends le fil et je vais dans sur la bride du rond d'avant celle du milieu je fais une bride et puis dans l'espace toujours je fais ma troisième bride et c'est ce qui me donne ce joli point comme ça donc je saute toujours et je vais dans l'espace. Et là, je cherche toujours ma première, deuxième et troisième bride. Dans la troisième, hein? je pique mon crochet. Je tire. Je tire bien pour atteindre la hauteur de la première bride. Et je continue. Je fais, je laisse tomber les deux bras, les deux, les deux boucles. Et puis les deux dernières boucles. Et là, je reviens dans l'espace pour faire ma troisième bride. Voilà et ainsi de suite à la fin ici comme on a dit on fait deux brides on termine on commence par trois mailles chaînettes et on termine le rond par trois brides par trois brides et ainsi de suite voilà c'est ce point si vous terminez d'accord je vais finir ce rond avec vous Je vais dans la celle du milieu, je fais ma, ma, maïcha, ma bride, la troisième bride dans l'espace, là je saute les brides et je vais dans cet espace, je fais mes deux dernières brides, Voilà. Vous, par exemple, supposons qu'on est, qu est en train de faire une écharpe et qu'on ne veut pas qu'à la fin, on ait ces trous-là. Donc on peut faire, je tourne avec une, une, une seule maille, une maille chaînette et puis je fais des brides. Je, je peux faire des brides. Qu'est-ce que je raconte Je fais des mailles serrées, une maille serrée ici aussi. Et dans celle pour aller celle dans celle, je ne vais pas dans l'espace je travaille pas dans l'espace je fais que les brides en haut et là quand j'arrive ici je fais une bride je vais dans la maille d'avant celle du milieu je pique le crochet je fais une maille serrée et je continue je fais une bride ici oh là là qu'est ce que j'ai avec les brides c'est une maille serrée pardon donc une maille serrée également toute maille que je vois, je fais une maille serrée et quand j'arrive dans le milieu de l'espace dans l'espace là je, je descends sur la maille du milieu je pique mon crochet et je fais une maille serrée regardez et ça ferme et ça ferme les trous donc vous pouvez finir votre écharpe comme ça sans avoir les trous donc je continue une maille serrée maille serrée ici toute maille je vois je, je fais une maille dans toutes les je fais une maille serrée dans toutes les mailles qui se présentent et puis là quand j'arrive au milieu au milieu de, de l'espace je vais sur la maille d'avant au milieu je pique le crochet je fais également une maille serrée et là je fais ma maille également une maille serrée et ainsi de suite regarde je n'ai plus de tronc J'espère que ce point vous a plu et à la prochaine vidéo, inch'Allah.